Parcours de vie Présenté par Olivier Charnet Bonjour à tous, nous voilà pour l'épisode 6 de Parcours de vie à Radio Val d'Azergues Et aujourd'hui je reçois Anaïs Lefebvre. Alors Anaïs, quel âge as-tu J'ai 21 ans, je vais sur mes 2. Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'on se connaît depuis 10 ans, dans quelques mois Mon dieu, le temps passe vite ouais, Alors effectivement, euh, toi euh, je dirais que tu as de multiples vies. Euh, ouais. si, Et ouais, ouais. c'est pour ça que ton parcours de vie. Et je pense que tu vas parler aujourd'hui de plein de choses qui ont trait à l'art, qui ont trait justement à la science, euh, qui ouais. ont trait au genre aussi, oui. qui est un sujet d'actualité et on a <rire> plein de questions. Ça va être top. Et euh, actuellement, en fait, tu es en master CCST. C'est ça. Je suis en première année de master CCST. Donc, CCST, c'est communication et culture scientifique et technique un nom très long pour dire qu'on parle de sciences de plein de manières différentes. C'est chouette. Et ça a été très long pour Kyrie, mais tu avais une idée un peu... Ouais. Je suis définie au début, je me souviens. C'est vrai que bah, paradoxalement, c'était très long et très rapide en fait. Parce que pour moi, c'était très long, parce que je voulais y aller depuis que j'avais 16 ans. Et pour y aller, il fallait que je fasse une licence de physique qui a été absolument interminable. Mais euh, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu un parcours hyper linéaire finalement. J'ai pas redoublé, j'ai pas fait d'année de césure et c'est assez rare dans ce master en fait. Parce que on on va y beaucoup de gens ont fait choses. Ok, alors nous, on va repartir à notre rencontre Toi, je t'ai eu en tant qu'élève ouais. Parce que tu ne t'as pas marqué que ça faisait 10 ans euh, Ce qui fait long, effectivement euh, Ça a commencé, je pense, vraiment en 5e Quand je t'ai vu travailler le théâtre Et tu avais eu ouais. une très bonne idée de monter une pièce Totalement à Bocavante <rire> Avec ta, ta soeur jumelle Ouais, c'était complètement perché euh, bah, Je faisais du théâtre euh, en loisir à cette époque-là et ça m'avait donné envie de, de continuer un peu. Et euh, bah, je savais qu'on s'entendait quand même plutôt bien. Donc on était en, en, français, en cours en français ensemble en sixième. Et, euh, et en cinquième. Du coup, bah, j'ai envie de faire ça. Et ouais avec des copines, on a monté ça. Et euh, bah, je suis arrivée avec mon truc complètement délirant. Et tu m'as dit, bah vas-y, c'est parti. On prend une salle et, et let's go. Quoi. Et euh, tu nous as géré euh, de bout en bout. Parce que je crois que des fois, on a un peu fait chier les classes d'à côté aussi quand on s'emballait. Mais, euh, mais ça a marché. Puis on a fait un truc qui était... Pas trop mal, en tout cas moi j'en une non, oui, une bien. certaine fierté, un, un bon souvenir de l'époque. Non mais c'est bien, c'était un, un des débuts. Alors après je vais un peu vite, j'étais en latin aussi à côté pour ben, toutes les années, effectivement je te suis, c'est rigolo. Et euh, surtout on arrive à, à un moment en fait où on va commencer en troisième, parce que c'est la grande année, où on fait une pièce de théâtre qui s'appelle « Les oiseaux d'Aristophane », c'était une pièce politique. En plus, et donc là, vous êtes hyper créatif, vous êtes une super classe, c'est vrai, enfin, vrai, franchement, d'un sacré très niveau. Très ouais. hein. Donc moi, j'ai aucun scrupule à vous demander, vas-y, euh, vas-y, <rire> vas <-y>, boss, <rire> et, et soyez créatif. Allez sortait la peinture, les plaques de carton, et, et, puis et, et puis on y va. Et par contre, le texte était quand même sacrément costaud, donc euh, il a fallu l'apprendre. Et là-dessus, j'ai je je deux mots où je commence à faire appel à, à toi et à ta famille. Vous <rire> ah, avez toujours été extrêmement présents. Ouais. Vas-y, alors raconte ouais. cet épisode c'est épisodes d'ailleurs. Euh, là, il faut, il faut leur rendre honneur, c'est sûr, puisque mes parents ont passé quand même un paquet d'heures à découper des becs d'oiseaux en carton euh, dans le salon, euh, bah, parce qu'il fallait des becs d'oiseaux en carton. Et autre épisode de plumes, euh, plus ou moins croustillant. Ah oui, parce qu'effectivement, il fallait des plumes pour les costumes. Bah donc, ouais. on avait été au marché, on récupérait des plumes que le, que le maraîcher, enfin le maraîcher, le, le monsieur qui s'occupait, le, quoi, quoi, quoi, ouais, c est c est le volailler, ouais, effectivement, avait déplumé entièrement des, ouais. des oiseaux. Et après, on a ça dans un sac en plastique et on a passé la soirée à les nettoyer après. Oui, la machine, en avait, et ça puait. Ah Ouais, c'est, ma mère m'en parle encore, hein, ah ouais, un ouais, que... ouais. Mais ça avait été génial parce qu'on avait fait les costumes après, et donc, on a monté ce spectacle. Et euh, tu avais, avais créé ta tante, je crois, il y avait ta tante qui faisait des costumes en partie. Euh, ouais, elle devait être là aussi à ce moment-là, ouais. Et toi, et tu t'éclates, t'as le rôle du coriffé à un moment pour, le, pour les cœurs, pour guider tout ça. Non, non, non, non, non, non c'était le roi. Ouais, c'est ça. Avec ma grande tunique. Euh, et, euh, et du coup, Marie, ma jumelle était euh, le deuxième, enfin le corolle principal ouais. avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Est-ce euh, euh, que ça te plaît, ce moment-là Ouais, Complètement. Bah, je sais pas presque ce que j'ai le plus aimé entre, ce, entre le passage sur scène et le fait qu'on a suspendu une élève euh, au plafond fond de la oui, salle. C'était bien. Ce qui était quand même plutôt pas mal aussi. Euh, et du coup qu'on mette encore... Euh, euh, mon papa a des preuves puisqu'il devait gérer ça depuis les coulisses. donc D'un côté il y avait mon père et de l'autre côté il y avait ma mère qui essayait de canaliser tout le monde euh, pendant que, pour pas que les gens parlent pendant que les autres jouaient. Mais ouais, j'ai bah, toujours beaucoup aimé... Euh, je ne sais pas si c'est le théâtre, la scène, si c'est le fait de parler, si c'est le fait d'avoir une place aussi. Ouais. De me dire, bah, là, maintenant, à cet instant précis, en fait, je parle et tout le monde m'écoute, et, euh, et à travers ça, même si ce n'est pas moi qui écrit le texte, je peux dire ce que je veux. Ouais, c'est la manière dont. Et ça, ça m'est ça, ça toujours resté. Je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, mais ça a toujours été un peu en filigrane, finalement. Donc, top, Donc moment, oh, je suis désespéré, parce qu'on euh, a une de théâtre, donc je vous voir venir de la famille en me disant et là je, je bénis ce moment là en me disant ouais ça y est ils vont pas enfin m'aider parce que c'était vraiment c'était terrible le, la, la tension d'organisation et tout ça et vous êtes venus m'aider je garde ce souvenir mais mémorable c'était même pas notre pièce mais on était en seconde c'était oui c'est ça vous êtes revenus parce que oui généralement on toujours et là franchement ça a été ça a été top et après tu as fait quand même quelque chose qui enfin j'ai été chercher là dessus avec euh, marie mais tu es venu quand même pour euh, driver les des élèves pour Ouais. C'était l'année suivante, c'était le moment où je commençais vraiment les gros gros spectacles à ah, partir oui. de, euh, des oiseaux. Et c'est vrai que vous êtes venu avec, avec ton expérience, parce que toi en l'occurrence, avec ton expérience, euh, expliquer comment il fallait faire, donc démonter sur scène pour driver tout le monde. Comment ouais. ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là D'abord, parce que c'est ta responsabilité de, de checker tout le monde là-dessus. Et eh ben euh, moi ce que je voulais déjà, c'était continuer à faire ces projets-là. Parce que ça me faisait kiffer et que ça me faisait quelque chose autre que les cours et que ça me sortait de ça. Donc de toute façon, je voulais m'engager dans ces projets et je me rappelle que ouais, tu nous as appelé pour les néides. Et je me rappelle d'être assise dans la salle Jeanne d'Arc euh, la première fois que je voyais les élèves jouer. Ils me disais non, mais c'est pas possible. ils sont faut, faut un truc pour les secouer en fait. Je me suis dit, bah, vas-y, ça me saoule. J'ai regardé Marie, bah, ma so Marie, ma soeur jumelle. pour voilà. euh, Vas-y, viens, monte sur scène, on leur montre. Ok, et c'est parti. On est grimpé sur scène et on a vu, bah, vas-y, pause. Euh, nous ce qu'on veut c'est ça. On veut de l'énergie, on veut que ce soit actif et bon, bah, on va faire une démo et je, je me demande si on n'a pas improvisé un truc euh, comme mmh. ça. Ça les a piqués, ils n'ont pas aimé au début, mais après... Euh... Bah, je me dis, non. non, mais c'est déjà. Fallait, mais ils ont progressé que... et ils ont enfin obtenu un truc qualitatif. Je pense qu'il les... faut se un peu des fois... Mmh. Après, il faut le... bien le faire, je pense que des fois, je suis un peu désagréable quand je fais ça, mais... Euh... Oui, mais c'est pour, le... enfin, pour la bonne cause et c'est pour obtenir du meilleur. Après, il faut le faire effectivement on va dire diplomatie, mais je suis pas un diplomate donc <rire> euh, ça, ça c'est un peu difficile pour ah ouais, moi de le ah ouais. dire voilà donc euh, ce moment là donc après bah tu enfin c'était des moments magiques en fait tu as pu euh, faire enfin du théâtre de l'art etc à côté de ça t'avais vraiment une, une... Une, une ferveur, en presse, pour, pour les sciences, j'en souviens, hein, mmh. et euh, pour les astres et tout ça, pour la compréhension du monde ouais. et du monde global, c'est-à-dire de l'univers, quoi. Et euh, ça, ça me fascinait, et c'est pour ça que tu as commencé, alors as déménagé, tu vas, tu vas en parler, là, mmh. mais as vraiment euh, obliqué sur quelque chose, sur un parcours qui était vraiment un parcours scientifique, à ce moment-là. Ouais, ben bah, ouais, ouais, les sciences m'ont toujours intrigué euh, par le côté euh, émerveillement. Euh, ça n'a jamais été les mêmes chances. Effectivement, j'ai eu une période physique, là, je suis plus dans ma période plante, je suis fascinée par... Euh... Pour ça, parce que c'est incroyable, plan champignons, insecte, toutes ces conneries. Il euh, y avait un côté très scolaire aussi, qui était que, bah, à ce moment-là, j'excelle en cours, et du coup, bah, tant que ça marche, on continue, on continue de jouer. Et, euh... et ouais, ouais, ça se passait plutôt bien, mais j'avais quand même cette frustration, euh, donc à partir de la première, quand je suis rentrée en S, « Mais attends, euh, c'est où l'art euh, C'est où l'histoire C'est où tous ces trucs-là euh, qui me font rêver aussi ?» Et en fait, on se rend pas compte à quel point on aime ça qu'au moment où on l'a plus. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas arrêter. Mais oui, j'adore les sciences, et j'ai découvert donc, cette formation, euh, on y reviendra peut-être plus tard, euh, de la communication scientifique. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Et donc là, effectivement, euh, fin de ma première, je déménage à Tours. Donc Je fais une terminale scientifique toujours euh, à Tours, que je déteste, parce que je me fais chier, parce que le lycée n'est pas du tout le même, plus du tout la même ambiance, plus la même maturité, plus la même diversité. Donc euh, vraiment, l'année morte. Et euh, bah, là-dessus, je me dis, vas-y, je vais faire une licence. Alors que tout le monde me dit, fais une école, fais une médecine, va bah en prépa, tu vas voir, c'est génial, t'as des bonnes notes. Et euh, je me suis rappelée d'une prof qui m'a dit, non mais hé, franchement, la prépa, tu vas pas aimer, c'est trop carré pour toi, tu vas te faire chier. Et je l'ai écoutée, je suis partie à la fac en utilisant l'excuse de, ok, mais je ferai d'autres trucs à côté. Et je me suis tenue à ça. Et euh, j'ai commencé à le dessin en terminale, ceci étant dit. Comme, euh, oui, parce euh, que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah ouais, si et à ce et... ouais. En fait, c'est arrivé parce que je me faisais chier. Et ça a été un, un exutoire en fait. J'ai commencé un grébouillant dans les marges des cahiers. Et j'ai eu ce truc à un moment de me dire, putain mais je fais des... Je jure beaucoup, pardon. Je fais des, des, des, des bonhommes bâtons. Et en fait ça m'apaise. Et quand je les vois, il euh, y a un truc qui sonne juste. C'est vraiment ça. Il y a un truc de... Je vois un peu un reflet de ce que je ressens et ça me fait du bien. Et il fallait que je continue ça. Et donc j'ai eu le temps en terminale et j'ai eu le temps à la fac de me mettre à fond dedans parce que... Euh, bah, parce qu'on avait peu d'heures de cours, donc j'arrivais à suffisamment bien m'organiser pour gérer ça. Et donc, bah bon, j'avais une semaine de stress abominable avant mes partiels, et le reste du temps, j'étais plus ou moins tranquille. Alors, je fais juste une parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent, il ne faut pas considérer que la fac, c'est un moment où on ne faut rien. Non. Moi, j'ai ah ça ça parce que je travaillais énormément, mais à mon rythme. Et que euh, si tu ne travailles pas, si tu gères pas ta vie tout seul, c'est mort. Ah oui, C'est une grande responsabilité. Donc c'est euh... juste pour recadrer deux secondes. Et bah, Je veux bien rebondir là-dessus d'ailleurs, parce qu'on dit beaucoup, euh, « Ouais, la fac, c'est un truc de branleur, euh, on n'y fait rien, euh, il n'y a pas besoin de bosser pour y arriver. » C'est complètement faux. J'ai vu énormément de gens se planter, parce qu'en plus, euh, particulièrement la physique, c'est sans pitié. Euh, les gens là-bas n'ont rien à faire de si ça marche pour toi ou pas. De toute façon, ils sont trop perdus dans leur univers. C'était très très dur. Et ça demandait beaucoup de boulot pour moi qui n'avais jamais bossé jusqu'à ma terminale pour avoir des bonnes notes parce que j'avais beaucoup de chance. Là, je suis arrivée à un moment où je cumulais ça avec le reste parce que c'était impensable pour moi de ne pas faire le reste à côté. Mais, euh, mais j'ai passé des heures à bosser, j'ai passé des heures à stresser, de me dire mais je vais jamais y arriver, je pas ma place. Euh, c'est difficile. Mais pour toutes les personnes, je pense, qui ont besoin de cette liberté, c'est génial. Parce que... Euh, si tu veux ne pas bosser pendant une semaine, par contre regretter ton week-end, t'as le droit, quoi. Mais il faut, faut le faire. On est en... On... tu termines ta ton bac. Ouais. Ok. Et après, alors cette... donc la, la fac. Mmh. Et à ce moment-là, donc, le dessin, et comment ça se passe en pratique, comment ça se passe au niveau des cours, comment ça se passe pour toi dans ta tête, parce que ça comment les choses, comment ça se... à, à se positionner. Pas du tout <rire> Non, pas du tout <rire> C'est long, c'est très très long la licence, euh, je, en fait je la, je, la, je la mets en pack, je ne vais pas distinguer les trois années, euh, parce que ça a été à peu près la même filigrane, j'étais encore chez mes parents, ma soeur est partie. Donc euh, ça a été un choc aussi un peu de, bah, de plus vivre avec ma soeur jumelle, euh, qui, a, qui a toujours été là, ça, ça, a, été, euh, ça, a, été, ça a été compliqué, mais, euh, mais on fait avec. Hein. Et euh, comment j'ai géré bah, Je me suis fait quand même une bonne bande de potes où on a mis du temps à se trouver, on a mis du temps à trouver euh, un équilibre qui nous plaisait et on bossait ensemble. Et ça, je pense que c'est le truc qui m'a un peu sauvé ma licence aussi, c'est qu'il y avait not notamment un pote qui était à fond et, euh, et lui qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait et qui était un gros gros bosseur. Enfin euh, non, c'était pas du tout un gros bosseur, mais c'était un gros passionné. Et moi j'étais bosseur Et du coup, de nous mettre ensemble, euh, ben en fait, euh, lui, il me donnait... Euh, les notions que moi je pouvais ne pas capter, ou là où j'étais perdue, etc. Et bah ça, a combiné à mon taf, ça fait que ça s'est bien passé. Et euh, le dessin, ça a été à côté, euh, en bas de J'ai commencé au crayon à papier, euh, un peu à l'aquarelle, et tout que je trouvais dans, le, dans les fonds de placard et tout. Et à un moment, euh, j'ai mis les mains sur une tablette graphique euh, qui avait genre 20 ans. Le truc, c'était un écran de DS comme ça, pas rien. Vraiment un stylo en écran de DS, c'était pareil. Et euh, et j'ai commencé à faire des trucs qui étaient qui étaient pas ouf à l'époque ben bah, j'ai pas pensé à en amener pour le coup mais euh, parce que ça tremblait enfin c'était c'était super moche mais euh, mais j'ai continué j'ai continué et j'ai continué, continué et après j'ai eu une deuxième tablette graphique qui est trop bien que j'ai encore et, et là maintenant euh, bah, je suis super fière de ce que je fais alors, je me souviens, avant, parce qu'on a passé, au, enfin, plein de choses après. Je me souviens justement, c'est le moment où j'avais bien compris que tu faisais du dessin, et je me suis dit, il faut absolument qu'elle continue. Je lui envoyé bon des bon premières bon esquisses. Et, ouais, je me souviens, et je me trouvais qu'il y avait, y avait quelque chose. Tu sais, c'est toujours ce truc qu'on sent en vous, en disant, tiens, lui ou elle, il y a tel ou tel truc, ça serait quand même pas mal. Moins, pas qu'il se dirige là-dedans, qu là mais qu'il aille voir ce qu'il peut faire là-dedans. Et euh, ça devait être, quand on faisait le grand projet international, c'était l'Iliade, je crois, avec le Festival Européen Intain grec et euh, j'avais demandé justement à ce que tu bosses en dessin et compagnie. C'était Apulé. Apulé, c'est plus tard. On a commencé avant par Apuléad, et t'as intervenu là-dessus, t'avais commencé les dessins à internet tablette graphique, je me souviens, et je sais que ça avait dû te parler, un truc comme ça, sur les deux, que ce soit Apulé ou pas, et t'as bossé énormément. Oh, J'avais un peu honte, je te le cache pas, <rire> parce que ça, ça frisait un peu l'exploitation quand même à un moment. Mais euh, en même temps, je te voyais ta fait, je voyais ce que tu produisais, et je me disais, de toute manière, ça sera toujours des skills qu'elle aura euh, ouais. pour, euh, pour plus tard. Mais je ne voudrais pas non plus qu'elle s'aborde tout ce qu'elle fait à côté, parce que je sais que le temps que ça prend, en fait, de, du travail. Ah bah ouais! Ah bah ouais! <rire> Mais ça m'a fait énormément progresser, déjà. Et, euh, et, et réfléchir et mettre en place plein plein de choses pour le dessin parce qu'il fallait aller vite, il fallait être efficace et en même temps il fallait faire un truc bien. Et ça m'a aussi donné euh, l'exutoire qu'il fallait, je pense, un truc pour me divertir de la physique que j'aurais ta... peut-être pas eu le courage de trouver seul. Et euh, ça me donnait un, un autre projet en fait. Donc pour ça c'était chouette. Et euh... alors je me rappelle surtout d'apuler donc je vais quand même plus partir là-dessus, et d'avoir eu cette idée à un moment de partir sur une thématique noire et orange. Ouais pour me dire ça fait un peu vase grec et surtout j'aurais pas besoin de m'embêter avec des couleurs. Et, euh, et ceci étant dit, c'est une réflexion que j'ai encore maintenant hein, sur certains dessins. Euh, de ne pas vouloir en faire trop pour faire, effic pour faire efficace, c'est hyper important. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris ça. Et euh, j'ai appris beaucoup plus de trucs que ça parce qu'en en fait, en termes de gestion de projet, moi j'ai monté ma petite équipe de mon côté pour m'aider sur l'animation des dessins, sur la partie voix, etc. Parce qu'à la fin tu m'as demandé carrément une espèce de séquence animée. Alors après, c'était pour... Euh... Antigone aussi, je t'ai demandé effectivement le gros, le gros truc en anglais. Et là, effectivement, tu avais ton équipe que tu avais déjà formée auparavant. Ouais. Mais c'est vrai que tu as, as appris aussi la gestion de projet. Ouais. Bah, du coup, oui, complètement. Et là, même maintenant, je me rends compte que j'ai cette chance-là d'avoir appris à utiliser les compétences que je voyais autour de moi, que j'ai déjà complètement héritées de toi. Hein. Cette idée de je, je sais que lui, il est bon dans ça, donc je vais pouvoir, euh, pouvoir le mettre sur tel truc mmh. et moi, ça m'a aidé. Et l'organisation, euh, et, et euh, de partager les documents, et de mettre des deadlines à tout le monde et tout. En fait, c'est des trucs que j'ai fait là, instinctivement. Et aujourd'hui, bah, je me rends compte que ça m'est hyper utile. Je pense que pour la médiation scientifique, entre autres, pour les équipes, sans doute, que tu auras encadré ouais. un moment ou un autre. Enfin, on ne sait pas de quoi fait la vie, hein, mais ça servira à quoi qu'il en soit. Donc là-dessus, tu finis oui. ta licence. Enfin. enfin brillamment. Bri... C'est vrai. Non, vrai. Non, mais, ouais, brillamment. Pour quelqu'un qui pensait ne pas y avoir sa place, euh, je... je suis plutôt fière. C'est cool. Donc brillamment, euh, et tu attaques euh, le master. Ouais. Alors, et qu'est-ce qu'on y fait dans, dans ce master Parce qu'on va bien passer à la deuxième partie de l'émission qui est ma plus intéressante <rire> et qui amène doucement, tu vois. Maintenant, <rire> euh, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce master bah, J'ai fait plein de choses. Je pense que c'est bateau, mais c'est la première chose à dire. Euh, dans la, la trame de fond, on apprend à parler de science de toutes les manières possibles. Et c'est pour ça que je dis qu'on fait plein de choses. C'est qu'on fait de la radio, on a des interventions radio euh, toutes les après-midi pour ceux qui veulent, enfin on tourne. Bon, c'est toujours les mêmes qui tournent, hein, mais, mais on tourne. Euh, on a des petits cours de vidéo. on a eu des petits cours de graphisme qui ont été plus que frustrants, mais ça c'est une autre histoire. On a eu des cours d'écriture journalistique que j'ai absolument adoré, avec une prof formidable qui chaque semaine nous disait « Bon bah, là aujourd'hui, pour la semaine prochaine, vous me, vous me faites un portrait de scientifique. » OK. Pour la semaine prochaine, vous me faites une proposition d'une série de chroniques. Et donc à chaque fois, on avait ce truc créatif. On avait à l'essence d'après, du coup, des retours hyper construits dessus. Enfin, c'était absolument génial. Euh, on a des cours de muséologie, donc l'étude théorique des musées. On a des cours de scénographie, donc plutôt la côté pratique de la conception d'exposition. J'en parle parce que j'adore. On a des cours un peu plus théoriques aussi, un peu sociologie de la communication des sciences, théorie de l'information communication, etc. Parce que, de base, je suis un master information-communication. Et la sous-section de l'information communication, c'est communication scientifique. Pour euh, cadrer les choses. Et probablement plein de cours que j'oublie. Parce que on a, on a eu un cours de médias et journalisme, on a beaucoup parlé de, de l'éthique, de, de la fake news, de comment parler oh. des controverses. On a un cours dart sciences qui parle de théâtre, donc euh, c'est... Vous êtes nombreux On est 16. Dans la en même temps, vous, spécifiez, vous spécialisez, donc c'est normal, ça serait Oui, Et peu. Euh, on est trois masters en France. Enfin, deux et un troisième à peu près. Je crois que tu es à Grenoble maintenant. Pardon Tu es à Grenoble maintenant. Moi, je suis à Grenoble. Ok, tu t'appelles J'adore. Bah, là, j'ai déménagé en septembre, donc je suis partie de chez mes parents euh, ah. à ce moment-là. Donc, forcément, forcément, je pense qu'on adore euh, la première ville dans laquelle on a son indépendance. Et euh, particulièrement, ouais. Euh, pour, euh, bon, je vais être cliché, hein, mais pour les montagnes, qui sont quand même formidables parce qu'il y a toujours un truc à regarder et que bah, ça, il y a des gens qui on en ont besoin. Je fais partie de ces gens-là. Euh, parce que je peux faire du vélo tout le temps, parce qu'on parce qu a de quoi sortir et parce que nos cours sont axés montagne Donc euh, on s'est retrouvés en début d'année, euh, on avait un cours, il euh, fallait faire une enquête sociale sur les usagers de la moyenne montagne. Sur oui. Les usagers, pardon, de la moyenne montagne. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a pris notre bus et on est parti passer la journée en montagne à donner des questionnaires aux gens. Et ça, bah, c'est à Grenoble, quoi, et c'est incroyable de faire ça. C'est top. Donc ouais, c'est top, j'aime. Ok, donc ton master, euh, ça se passe à de part parce que là on a accès beaucoup sur la, on va dire, la vie professionnelle, la vie oui. euh, scolaire, les études, qui sont effectivement très intéressantes, mais toi, parce qu'il y a une, un deuxième point qu'on a tendance parfois à omettre. tu sais, quand on fait la scolarité, on dit que bah, c'est des élèves où ils vont toujours bien, etc. Tu rentres à l'issère à tel moment, mais en fait, tu traînes ton bagage de, de, de, de, de ta petite tête et tes petits problèmes à la maison aussi. Ouais, et, et puis tes questionnements, c'est-à-dire tes questions sur la vie, et on y arrive, ouais, bah, de deuxième non. partie, alors et bah, on fera on plus plus les plus dessins plus après, on va bien ouais. en même temps interligé. on va attaquer sur le genre, ta alors là, je vais te laisser une bonne partie où tu vas expliquer tout ça, quand j'aurai des questions du genre qu'est-ce que c'est ou comment, enfin tout ça, je les poserai, mais vas-y. Ok, bah, euh, bah parcours de vie du coup, euh, je pense qu'on est dans le thème. Ouais. Euh, mon parcours a commencé de manière plutôt classique, justement, vais reprendre une trame un peu scolaire finalement, euh, puisque comme euh, ouais. euh, j'ai eu la chance de venir au monde, on m'a dit, euh, comme, euh, comme à toutes les personnes euh, qui ont les mêmes caractéristiques physiques que moi, félicitations tu es une femme c'est-à-dire qu'en plus, tu gagnes le droit de faire partie d'une classe, de moitié de la population qui est assez opprimée, et dans tous les cas, de toute façon, qui vit dans un monde hyper cadré. Donc là-dessus, j'ai grandi avec tous les codes merdiques de l'esthétique, de la, la beauté, le corps. Tu t'intégrais déjà ces pressions euh, plus jeunes, enfin. Ouais, beaucoup, beaucoup. On s'en rend compte euh, surtout quand on essaie de s'en détacher, je trouve, et en fait là, on se rend compte du poids du bagage derrière qui traîne et qui retient. Il faut, faut y aller, ça a été compliqué. Euh, je sais, en fait, je sais même pas quand ça vient. C'est ça qui est fou, c'est que... Qu'est-ce qui fait qu'on est autant euh, construit comme ça Je n'ai même pas forcément de réponse parce que c'est beaucoup beaucoup de choses. Mais oui, oui, j'ai complètement intériorisé ça. Le regard sur le corps, la pression de ce à quoi on ressemble de se demander tout le temps euh, si, euh, si on a l'air bien, s'il n'y a pas trop de trucs qui dépassent, si... enfin, ouais, vraiment. Euh, à côté de ça, j'ai eu une chance énorme, c'est que euh, mon papa m'a élevé d'une manière très peu genrée, et euh, on, faisait, euh, on faisait ce qu'on avait envie de faire en fait, donc c'est con cool à dire, mais on faisait les trucs de, de gars ensemble, on a bricolé ensemble, on maté les films d'action ensemble, enfin voilà. Beaucoup de choses que euh, j'ai eu la chance de faire parce qu'ils se, se posait vraiment pas la question. De garçon, fille ou quoi, lui il a eu deux enfants, il y en a une qui aimait plutôt ça, il y en a une qui aimait plutôt ça, et puis c'était réglé quoi. Et ça, ça a été le truc qui m'a aidé énormément je pense à, à me détacher de la casse féminine. Euh... Donc je dis me détacher de la casse féminine parce que pour moi, je ne suis pas une femme, je suis non binaire cest c'est-à-dire que je ne suis ni un homme ni une femme. Euh... Donc ça rentre sous le parapluie qu'on appelle transgenre c'est-à-dire dont le genre ne correspond pas au corps physique. Euh, donc il y a des transgenres binaires, c'est-à-dire des hommes trans ou des femmes trans. Et après, il y a des transgenres non-binaires. Alors là, il y a un parapluie énorme de vécu. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça va être très long, je pense. Et c'est à chacun après de plus ou moins faire son parcours. Je parlais du mien. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, j'ai arrêté. Je me suis dit non, c'est trop compliqué, vas-y, je... Je touche pas, je vais rester dans ma case de femme, ça va être bien. Donc là j'essaie de cultiver la féminité, parce que bah, fallait y rentrer dans cette case. Donc euh, on fait ce qu'on peut, on apprend à l'aimer comme ça, on apprend à croire que, que c'est ce qu'on veut. Et en fait c'est quand là j'ai déménagé à Grenoble, et que j'ai pu vivre vraiment comme je voulais, que j'ai quitté une relation que j'avais depuis 5 ans, où c'est quand même très paralysant, une relation quand on y est au bout d'un moment on a intériorisé un peu le rôle qu'on doit y occuper, et moi, j'ai tout fait complètement. Et quand j'ai quitté tout ça, que je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis dit, bah, c'est maintenant que je peux me poser la question, en fait. Et, euh, et la réponse, en fait, elle est venue très vite de, de non. Non, femme, c'est pas pour moi, en fait. Je suis désolée, mais non. On pourrait dire, et c'est une question qu'on me pose beaucoup, pourquoi tu dis pas juste que tu es une femme, euh, mais pas comme les autres Et j'ai ma propre définition. Et je trouve que c'est une question très pertinente, donc je me la pose à moi-même. Euh, pourquoi Parce que je trouve ça très difficile. J'aimerais beaucoup avoir cette force, et il y a des, des personnes qui l'ont, de créer leur propre définition du mot. Pour moi c'est plus simple de changer le mot, et de relier ce, ce mot-là, et de dire si c'est pour vous c'est très bien, si ça vous va c'est très bien. Euh, moi pour l'instant, j'ai pas la force de m'identifier à ce label avec euh, la manière que j'ai d'exister. Et j'ai besoin de m'en détacher, parce que les mots ont un pouvoir, c'est très bien. J'ai besoin de, de me détacher de ce mot pour apprendre qui je suis sans ce mot. Qui je suis vraiment, en faisant disparaître euh, les codes associés à la femme. Et une fois que j'aurai réussi ce travail-là, peut-être que je pourrais me reposer la question. Comment ça se passe euh, en tant que non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, euh, par rapport à l'ensemble de la société Parce que c'est très normé, de toute façon. Il ouais. <rire> n'y enfin, a pas de genre neutre, en, euh, parce que si on peut dire un truc neutre, etc., enfin hors genre, mm. euh, c'est complexe. Hein. Je le vois dans d'autres euh, cas... Comment toi tu fais par rapport à la société Ça c'est ma première question. Et secondo, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont nous regarder que Ça peut être, que ça soit des parents d'élèves, que ça soit même des gens qui se posent la question de ce que c'est qu'effectivement quelqu'un de non binaire. Parce que ça peut être complexe hein, pour ah ouais, quelqu'un qui, enfin, on va dire d'ancien. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est quelqu'un comme moi, j'ai pu l'être en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il y a autre chose que euh, garçon fille Quoi pour résumer. Ouais. Donc vas-y. Euh... Faut que je me rappelle des deux questions maintenant. La première question, comment on fait dans une société qui est aussi ouais. binaire euh, Ben, je pense qu'on en chie et qu'on fait un peu sa sauce comme on peut. Là, moi, je suis encore en pleine, en pleine exploration. Déjà, la chance que j'ai pu avoir, c'est que dans mon master, tout le monde est très ouvert et donc j'ai pu en parler à tous mes camarades de master. Après, la sauce que moi, j'ai choisi de faire, euh, c'est le plus petit label par lequel je me désigne, c'est non binaire transmasculin. Mm -hmm. Ce qui veut dire que... Euh, comme c'est pas possible d'être dans le neutre, parce que les codes sont trop forts, ce que je veux surtout, c'est pas être considérée comme une femme. Parce que c'est trop pesant, parce que c'est trop violent pour moi. Euh, donc, je vais aller tendre à aller chercher un peu de masculin, et bah, du coup, pour le coup, de manière très binaire, je me dis, si je me tire un peu vers le masculin, c'est que je m'éloigne un peu du fil de main. Donc, euh, c'est comme ça que moi, ça va. C'est pour ça que je parle du moins masculin, que mes potes parlent de moins masculin. Euh, parce que du coup, ça me donne cette espèce de... De mise zone où j'ai un peu un pied dans la porte de chaque côté. Euh... Après, c'est beaucoup de. Un, un mélange subtil de énormément d'introspection et de aucune introspection, finalement. De vraiment réussir à se connaître, donc ça c'est la partie introspection, et à la fois euh, faire abstraction, d'aller réfléchir trop loin, en disant ouais, mais à bon, moi je, juste, je suis juste comme ça en fait. Parce que c'est facile de tomber dans le piège inverse, de vouloir absolument euh, correspondre à l'identité de genre, ou qu'on nous donne officiellement, ou au contraire, qu'on nous refuse. Et euh, j'ai pas envie de rentrer dans l'inverse, de vouloir performer absolument la masculinité euh, pour me convaincre que je suis un mec. mec. Est-ce que ça implique euh... Alors, des changements physiques pour toi, enfin physiques au sens de, ça peut être des opérations assimilées, c'est-à-dire mmh. une étape supplémentaire, mmh. ou est-ce que tu, on va dire, te contentes de ce statut-là je sais que la question n'est pas vite répondue encore. Ouais, alors là, je vais la répondre vite euh, d'abord, c'est bah, du coup pour répondre à la deuxième question aux personnes qui nous écoutent, euh, notamment les adultes. Euh, ne posez pas cette question aux gens dont vous n'êtes pas très proches, parce que c'est la question qu'on pose toujours, des changements physiques. Et euh, le problème, c'est vraiment purement éducatif ce que je dis, c'est sans jugement aucun, c'est que ça part du principe encore une fois, euh, c'est le corps qui définit qui on est. Euh, moi j'essaie de me détacher de ça, donc pour l'instant euh, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, il y en a qui le font. Euh, que ce soit des traitements hormonaux ou des opérations. Euh, après, euh, souvent le but c'est pas tant pour se confirmer que pour échapper à des complexes, qu'on appelle dans le cas du genre la dysphorie, c'est-à-dire la souffrance euh, psychologique et parfois physique de vivre dans un corps qui nous impose beaucoup trop de choses, donc ça peut être euh, la poitrine par exemple, euh, donc, il y a des opérations qui, qui existent et il y en a qui choisissent de les faire, d'autres qui ne choisissent pas, ça dépend. Chacun a son parcours. Moi, pour l'instant, j'essaye d'être bien comme ça et d'apprendre à vivre avec et de me dire c'est moi qui définis ce que mon corps veut dire et pas l'inverse. Mais c'est compliqué. Ça a dû te demander un sacré chemin, quand même, ouais. à intellectuel, de questionnement. Ouais. ouais, ouais, ouais, ça a été assez long, assez difficile. Euh, parce qu'il y a quand même une partie de. De je sais pas où j'en suis, de il n'y a pas de place euh, pour euh, moi, de « c'est une partie qui est très importante dans ma vie et c'est une partie que je ne peux pas forcément toujours exprimer. Donc, par exemple, avant d'en parler à mes camarades de classe, j'avais un peu l'impression d'être euh, enfermée. D'un dans... côté, plus ça va, plus je me rends compte que le féminin ça ne convient pas, d'un côté, c'est omniprésent autour de moi, qu'est-ce que je fais Donc, euh, c'est difficile et en fait, moi, ce qui m'a poussée, et j'ai envie de le dire maintenant, euh, c'est de me dire que, en me, moi, entre guillemets, en me bougeant le cul pour faire ça, je vais pouvoir un jour représenter une alternative pour d'autres gens qui auront besoin de ce coup de cul Et, euh, et c'est quelque chose que j'applique dans beaucoup de mes engagements maintenant. Euh, J'ai envie d'ouvrir les portes pour les autres, et si je dois le faire à coup de pied, bah je le ferai à coup de pied et je me ferai une entorse s'il le faut, mais je veux que cette porte soit ouverte. C'est très bien. Alors est-ce que tu. Alors, je... la réponse elle est un petit peu orientée, bien évidemment. Euh, la question d'ailleurs, est-ce euh, que tu penses que la société actuelle, c'est-à-dire le fait que des années sont passées, que des générations, que les médias sont passés par là, ça, ça permet justement d'être plus à l'aise pour euh, affirmer ça, pour euh, être en raccord on va dire, avec toi-même. Ou pas? Euh, alors oui, parce que ça donne du vocabulaire, et qu'encore une fois le vocabulaire, c'est important. Euh, moi, maintenant, ce que je découvre très récemment, c'est qu'en fait, ça a toujours existé. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui ont réussi à avoir la force de caractère, avec ou sans mots, à se définir comme ils voulaient. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Et ça fait du bien. Euh, mais oui, c'est sûr que de toute façon, quand on a les mots, euh, ça aide, mais c'est pas assez, encore. Parce qu'on parle de représentation, euh, mais moi, j'en ai bavé pour trouver des représentations euh, qui mettaient des mots dessus. Et finalement, euh, j'ai compté surtout sur euh, des amis proches qui avaient déjà ce vécu-là. Parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens, euh, on va dire LGBT+, en général, très tôt dans la de ton engagement justement, c'était ma question suivante. Tu m'as parlé d'engagement, et tu vois ça faisait la liaison et ensuite on passait à l'art justement. Bah ouais, bah ouais, oui. super. Alors donc, ton engagement. Euh, mon engagement, euh, je suis hyper, bah je pense quand même féministe. Euh... Alors ça, ouais mais comme le, la terminologie couvre une superficie bah, <rire> hyper large, c'est-à-dire, euh... parce que t'as tout. Ouais, ouais, mmh. bah donc... Comme tatouage d'ailleurs ouais, bref bah, bah, allez <rire> euh, bah enfin ouais je sais pas comment comment décrire l'évidence en fait euh, qui est de juste envie qu'on foute la paix aux gens euh, de, de, le droit euh, d'exister en fait le droit de pas subir des violences parce que bah, pas de bol t'es pas né dans mon corps euh, ça s'applique euh, aux, aux femmes cisgenres, donc dont le genre correspond au physique euh, ça s'applique à toutes les personnes euh, LGBT aussi, en général, et à toutes les autres minorités. Euh, donc plutôt un féminisme qu'on appelle intersectionnel, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les formes d'oppression, et pas seulement celles des femmes, encore moins celles des femmes, si c'est hétéro-blanche, parce que bon, c'est une oppression, mais c'est une oppression euh, relative par rapport à celles qui peuvent être subies par tout le reste. C'est vaste. On se rend compte que le monde est parfois bien merdique. Euh... Et ça fout la haine. Et moi, je pense que ce, féministe, ce féminisme venait d'abord d'une colère que j'ai eu beaucoup de mal à traiter. Et euh, même maintenant, des fois, ça me reprend et je me rappelle des fois et avoir la rage, mais, mais la rage pour des trucs qui ne me concernaient même pas moi. Mais, me dis, mais comment c'est possible que le monde soit tellement pourri qu'on se fatigue à détester des gens Juste parce qu'ils ne vivent pas comme nous. Oui. Et ça, je trouvais la ça dingue de... Sur les des gens. Bon. C'est ça, qu -ce qu'est-ce qu que ça peut qu faire, faire Exactement. <rire> Et ça, vraiment, c'est la question qui m'a foutu la haine, qui m'a empêché de dormir, mais, mais des nuits durant, parce que... Mais, mais qu'est-ce que ça peut faire vraiment Pourquoi vous perdez votre énergie à faire chier à des gens qui ne vous ont rien demandé C'est ça, c'est fascinant. Et maintenant, j'essaye de tendre dans l'autre côté, de ne pas me... C'est facile à dire, hein, mon point de vue, parce que je suis extrêmement privilégiée. Euh... J'ai envie d'un féminisme surtout qui prend soin des gens, plutôt que d'un féminisme qui attaque euh, les gens qui nous font du mal. Alors après, je m'autorise aussi une non-bienveillance complètement assumée euh, par rapport à, okay. à certaines catégories de personnes. Hein. Je, je vais pas... Donc, on a passé à la misanderie. <rire> Donc, Donc en fait, ouais, il faut la misanderie La c'est le fait de ne pas aimer les hommes. Donc là, certains vont crier au scandale. Euh, ça, c'est vu. Euh, Simplement la haine je pense euh, envers des gens qui n'ont vécu aucune oppression on va dire complètement arbitraire ce qui ne veut pas dire que la vie est forcément simple, hein. ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce point en plus et, euh, et la haine que ces gens-là n'en profitent pas forcément pour faire du bien autour d'eux. Donc il euh, y a une méfiance générale quand même, ce qui enfin, malgré tout euh, je m'entends quand même très bien avec beaucoup d'hommes dans ma vie et euh, c'est pas, je vais pas les brûler au bûcher demain, mais euh, ce n'est pas, pas une catégorie de personnes que je vais prendre en pitié et vers laquelle je vais dépenser beaucoup d'énergie. Ça a aussi contribué à la fin d'une première relation euh, que j'avais avec un homme, justement parce qu'au bout d'un moment c'était trop fatigant pour moi et c'était plus possible. Donc la mise en c'est ça. Euh, et, et par contre, du coup, bah, toute cette énergie que j'essaie de ne plus utiliser à éduquer des gens qui de toute façon n'en rien à faire et, euh, et moi à me conformer à des attentes de personnes qui ne me correspondent pas, euh, j'essaie de l'employer pour faire du bien autour de moi, aux personnes qui en ont, ont besoin d'une autre façon et à proposer une alternative. À propos de justement et du venir aux gens, on y vient justement sur cette thématique artistique parce que l'art-thérapie, tu m'en parlais précédemment, j'y pensais tout de suite, et surtout euh, l'exutoire, enfin ouais. la catharsis avec ouais. le dessin. Et donc toi, comment ça s'est passé euh, cette mise en... C'est pas en verbe justement, parce que c'est pas oui. ça, mais une certaine merci, si, mais cette mise en, en art immédiat, parce qu'il y a toujours cette différence entre l'écriture aussi, cet art qui met du, du temps, à produire, et tandis que l'immédiat, c'est le dessin. Enfin, immédiat, ça dépend. Ouais. Et ben Mais non, que... Que immédiat, parce... Pour moi, c'est complètement l'inverse. Et d'ailleurs, oui. l'écriture, on y viendra parce qu'on va finir cette émission dessus si oui. tout se passe bien. moi, l'écriture a toujours été très spontanée. Très, euh, je fais une insomnie, bah, je vais écrire une page et après je vais m'endormir parce qu'il fallait que ça sorte. Et le dessin, ça va me prend en général plus de temps. Alors là, je me oui. permets, c'est le, le moment de montrer un de mes dessins. Je vais essayer de le monter assez haut. Euh, donc du coup euh, j'en profite pour parler de ce dessin puisque c'est le dernier que j'ai fait, et sur... enfin non pas le dernier, mais le dernier que j'ai posté et qui est un des plus cathartiques que j'ai fait récemment. Cathartique, ça veut, ça veut nous dire quoi bah, tout ça ouais. euh, Ça veut dire qu'il fallait que je sorte un peu ce que j'avais sur le cœur, ce que j'arrive vraiment à faire en dessin parce que justement moi ça me prend beaucoup de temps de dessiner, je suis très lent et du coup euh, bah, des fois c'est pas assez rapide. Euh, mais là c'est une réflexion que j'ai eue euh, un peu... Un peu, un peu dans mon lit, un peu en rentrant chez moi, un peu, un peu partout. Et euh, cette fois, je me suis dit, je vais la résumer, je vais la dessiner, ça va être cool. Donc euh, voilà. Euh, c'est une petite BD, je vais m'employer peut-être à la décrire un petit ouais. peu. Euh... Euh, donc c'est une BD qui raconte euh, que j'ai perdu le fil et que j'oubliais qui j'étais, tiens, tiens. Euh, et que je euh, n'agendrai sur mon vécu personnel. Je ne ouais, je savais plus où j'en étais, j'ai envie de me dire mais un peu tout remettre en question. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit Est-ce que machin Est-ce que c'est la place Est-ce que je suis pas en train de me faire des nouveaux cerveaux enfin... et, euh... et je me suis dit, attends, il y a des choses auxquelles je peux me raccrocher, c'est sûr. C'est quoi ces trucs J'ai pensé à l'art, entre autres. Et, euh... et c'est ce que je dis là, euh... comme un silex dans ma poitrine qui me rappelle mon intensité, un condensé abstrait de tout ce que je suis. Je suis tout à la fois et surtout tout ce que j'ai envie. Et pourquoi je dis ça Bah parce que, euh... en fait, ça fait partie de moi de changer beaucoup et de me poser beaucoup de questions, et, euh... et en fait, bah, si la seule trame que je dois avoir dans ma vie, c'est celle que je change, bah ça me va très bien en fait. Et c'est le truc qui m'a, euh... ouais, qui fait que j'ai cette espèce de, de, de solidité à laquelle je peux me rapprocher, que je pense que j'ai toujours eu, euh, de je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'y vais à fond, et je m'arrête pas, et j'irai tant que j'aurai envie d'y aller, et si à un moment j'ai plus envie d'y aller, bah j'irai plus. Et, euh... et j'avais besoin de me rappeler ça, à ce moment-là et du coup je me suis forcée d'en faire une petite BD. Et sinon, si on peut continuer sur cette lancée-là, il euh, y en a un autre qui m'a pris beaucoup plus de temps cette fois, qui est à ce jour encore un des dessins dont je suis le plus fière. Euh, donc ça, c'est un, un autre dessin que j'ai fait plus tôt, qui est euh, mon deuxième dessin euh, de... Je mets mes émotions sur, euh, sur un, ben un écran, du coup, parce que c'est pas sur une feuille. Donc comme pour l'autre, je vais m'employer à le décrire, alors peut-être un peu plus rapidement parce que ça va être long, il y a beaucoup beaucoup d'éléments dedans. Pour le concept, euh, c'était une époque où je voyais un psy, parce que euh, des fois il faut voir un psy, aller voir un psy, c'est important. Et euh, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour là où j'en suis aujourd'hui. Et euh, pareil, j'avais ce même genre d'interrogation de mais qui je suis en fait. Et à ce moment-là, j'étais en plein combat entre euh, raisonner tout ce que je faisais et tout ce que je pensais, et essayer d'enfoncer mes émotions le plus possible loin, parce que j'avais très peur. Et, euh, et quand on a mis en évidence euh, cette distinction entre les deux, que j'avais vraiment complètement dissociée, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas vivre comme ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, je, vais, je vais le dessiner. Et j'ai commencé à faire des petites recherches. Et au début, euh, je faisais deux personnages qui se couraient après, ou, euh, ou un personnage qui tendait la main vers l'autre, etc. Et en fait, c'était des choses très négatives. Et ça ça m'allait pas, ça m'allait pas. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce que je veux, euh, c'est pas montrer là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire paumé. C'est je veux montrer là où j'ai envie d'être. Je veux montrer ce que je voudrais. Et ce que je voudrais qu'il soit dans ma tête. Et ce que je voudrais qu'il soit dans ma tête, c'est ça. Pourquoi c'est ça Parce que c'est calme. Parce que les deux personnages qui me représentent de manière très égocentrique euh, sont en paix et sont en train de passer un bon moment l'un avec l'autre. Euh, donc il y en a un qui lit, il y en a un qui souffle des bulles. Ce qui représente un peu pour moi du coup un côté très raisonnable, un côté plus enfantin, plus spontané. Et, euh, et autour de ça, j'ai mis tous les éléments qui me faisaient du bien. Et pareil, c'est un peu les, les, les trucs un peu constants dans ma vie qui me plaisent. Donc ça peut être des œuvres qui m'ont marqué Il y a Le Petit Prince, il y a euh, Spider-Man avec le Spider-Verse, parce que ça a été ma grosse claque euh, graphique qui m'a beaucoup impactée. Euh, il y a un petit Wally, -E, il y a des pieds de bouquins, il y a, des, il y a de l'écrit, il y a un carnet, un stylo. Enfin... Ah, J'y pense d'ailleurs, avant qu'on passe sur le dernier, c'est <coughs> que en tu fait, es bilingue. C'est parce que là, j'entends ouais. l'accent. <rire> et non, c'est vrai que c'est un sacré avantage, surtout pour les sciences ouais. et la médiation parce que comme tu parlais tout à l'heure, j'y repense ça maintenant. Bah, c'est utile c'est utile en fait pour... Euh, ça, ça offre plusieurs manières de penser. Pas et juste. ça, c'est pas mal en fait, quel que, soit le, quel que soit le sujet. Et ça ouvre une culture euh, différente, ouais. Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut enquiller sur le suivant. Alors le suivant, il y en aurait d'autres, mais on va essayer de faire un peu efficace. C'est euh, le logo euh, de mon master, puisque je me l'as demandé, que j'ai eu le privilège de... de dessiner, qui sera sur le pub qu'on devrait recevoir bientôt, j'ai hâte. Il est beau. Il est beau. Et tu as effectivement les... les montagnes qui te fascinent tant. Ouais, et puis à Grenoble, c'est juste pas possible de faire un logo sans montagne, je crois. <rire> tout, le monde, tout le monde le fait et j'aurais pas pu passer à côté de ça. Ok, mais de venu effectivement super efficace quand même dans ta création. Ouais, celui-là je l'ai fait en une journée. Et c'est très poétique aussi. Donc Merci. ouais, je suis très fière. Ah ouais, tu, tu peux. Celui-là, je, je suis non, non je suis très mais fière. Mais vraiment, c'est pour ça, effectivement, il est très très beau. Et un peu de poésie, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui t'a guidé un petit peu euh, de toute ta vie, quand même. Oui, bon, facile. Mais, euh, donc, tu me parlais de texte, de texte poétique ah. tout à l'heure. Oh, ouais. euh, et toi, tu as une faculté, effectivement, d'écrire. Euh, ça coule, en tout cas. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vraiment un avantage, parce que ça coule assez propre, d'ailleurs. Oui. Et... Au-delà de faire de la prose, toi tu fais aussi, de... enfin, tu fais de la poésie aussi, et tu as des lectures poétiques dont tu me parlais, qu'est-ce que c'est et, euh... et donc on va pleurer là-dessus, je pense aussi. Alors, bon. euh, ouais. Des lectures poétiques, alors ça a été un événement d'une fois, pour l'instant. Euh, qui sait si euh, un jour j'arriverai à faire que ça se reproduise J'aimerais beaucoup, mais là, j'ai pas le temps. Euh, C'était euh, une, une soirée de lecture poétique euh, organisée par un, un collectif euh, d'écriture parisien queer, donc euh, queer, c'est euh, tout ce qui est LGBT en général, c'est notre manière de le dire, euh, à laquelle euh, je me suis rendue, qui m'a énormément touchée. Donc c'est des personnes qui lisaient euh, des textes qu'ils avaient écrits, des extraits de romans, de poésie, de pièces de théâtre, euh, toujours autour, euh, là pour le coup principalement euh, de la sexualité lesbienne. Et, euh, et justement, euh, je me suis retrouvée euh, au milieu de la nuit, à pas dormir parce que euh, parce que quand j'ai trop d'émotions, je ne dors pas, parce qu'il fallait digérer tout ce qui s'était passé et que ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et euh, à écrire un, un article sur cette soirée euh, en, en one-shot en fait, euh, en, en peut-être 40 minutes. Et puis après, euh, boum, je me suis endormie, j'ai dormi comme un bébé jusqu'au lendemain. Je <rire> l'ai relu et je me suis dit, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Et, euh, et en l'occurrence, je l'ai envoyé d'ailleurs à, à ces personnes et, et, euh, et elles ont plutôt bien aimé mon taf, donc ça fait plaisir. Et euh, plus généralement, ouais, j'écris beaucoup, euh, beaucoup euh, pour parler de ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai perdu entre ma terminale et mon déménagement à Grenoble, donc ça fait long, sans écrire. Euh, parce que j'osais plus, parce que euh, je me disais que c'était pas intéressant, que je voulais pas me confronter à ça, que j'étais trop dramatique, enfin, beaucoup de conneries finalement. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai retrouvé ce besoin de. Euh, il faut que j'écrive, que ce soit plus ou moins beau. Des fois ça sort très bien, des fois bon, des fois ça sort, mais ça sort. Et euh, j'ai eu une, une première claque grâce à un ami qui m'a proposé de lire moi-même un texte dans un festival, euh, qui était un texte très intime, je... très émotionnel aussi, et c'est le truc qui m'a fait dire mais ça me fait du bien et je veux continuer ça. Euh, j'ai pas prévu de le lire maintenant, mm -hmm. mais il est avec moi toujours. Ça donc bon, j'en ai un deuxième, qui est un peu moins personnel, que j'ai envie plutôt d'offrir comme un voyage aux personnes qui vont l'écouter. Parce que ça, cette volonté d'offrir un voyage, c'était la chose qui m'a fait commencer à écrire, euh, enfin commencer. Je ne sais pas si c'est vraiment là où j'ai commencé, mais c'est là où j'en ai, ouais, ai pris conscience. Euh, c'était euh, bah d'ailleurs pour le fameux ami qui m'a invité dans son festival, donc j'étais en première et euh, on parlait de on parlait de bouquins on parlait d'écriture ensemble et je me suis mis à écrire ces scènes euh, que je voulais euh, je voulais emporter euh, le lecteur ou la lectrice avec et, euh, inconsciemment je le faisais pour lui et euh, et du coup bah, je suis je suis revenue, euh, à, à ça pour aujourd'hui et je me suis dit que j'allais refaire la même chose bien. et normalement ça devrait pas être trop trop mal ben, toi Donc, euh, aussi, il écrit d'ailleurs pendant une insomnie, c'est-à-dire que je m'étais dit « Ok, je vais écrire un truc pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, J'ai avais pas. » mais Ce qui est bien c'est que tu rentabilises tes insomnies, toi. Ah bah complètement Pas toutes, mais la plupart, ouais. je vais mettre mon tout pour les débit. Euh, la plupart, ouais, je me débrouille. Euh, je vais faire une pause, est-ce que je peux me lever Guillaume euh, Au niveau des cadres on va être mouillé. Ok, bah je me lève pas, c'est pas grave. Euh, donc, euh, c'est un texte finalement assez court. Je vais... je vais demander aux personnes qui m'écoutent de, de m'accorder ce voyage surtout et, euh... et d'essayer de vous laisser emporter par ce que je raconte. Et je vais, essayer... je vais espérer qu'en vidéo, ça rende aussi bien que, que ce que j'ai envie que ça rentre. Et d'abord, je vais vous demander deux secondes moi pour calmer le rythme un petit peu, sinon ça va servir à rien. Ça a commencé tout doucement. Les nuages ont envahi le ciel pâle, comme de l'encre infuse dans une aquarelle. L'air s'est alourdi, chargé en humidité, tandis que les plantes assoiffées par un été trop sec se redressent, impatientes. Une goutte tombe, puis une deuxième, puis une troisième, et le rythme s'accélère. Les gouttes grossissent, sont plus nombreuses et voilà que le ciel se déchire. L'eau tombe sur les feuilles des arbres agitées par le vent, les branches craquent et s'entrechoquent. Quel formidable orchestre. Le vent souffle et siffle et s'engouffre dans la cheminée. Il fait craquer la maison dont les murs tremblent sous les plus fortes bourrasques. Et la pluie, toujours, tombe et frappe le carreau, résonne sur les planches de bois, s'amortit sur l'herbe et rebondit sur les feuilles. Toi, tu n'as pas conscience de cela. Tu lis, au chaud devant la cheminée, le calme seulement troublé par le son d'une page qui se tourne, le crépitement du feu, ou le craquement d'une bûche dans le foyer. Tu es si loin de l'orage, absorbé dans un monde qui t'est propre. Une bourrasque plus forte que les autres te fait lever les yeux et tu regardes par la fenêtre, étonné et émerveillé par cet orage que tu découvres à peine. Tu penses à la magie d'être là, au calme par-delà la tempête qui s'acharne, si près de toi que tu ne vois ses gouttes sans sentir la morsure du froid sur ta peau. Sans savoir trop pourquoi, tu repenses à une ville. C'était l'été dernier. Tu revois dans ta tête les rues pleines de monde, étouffantes. Les gens circulent vite, y elles se frôlent en permanence, sans jamais se toucher. Ça sue, ça souffle, tous te pressés inexorablement dans la même direction, poussés dans l'artère de béton. Une sirène de pompiers passe, trop forte, trop près. Le son des voitures est assourdissant. Et là, à droite, ce bébé qui crie, et à gauche, ce téléphone qui sonne, et lui qui parle fort, et l'autre avec ses chaussures qui claquent. Mais où est le silence le son même des vêtements qui frottent sur ta peau était devenu insoutenable, perdu dans une forêt de bruits hostiles et agressifs. Tu voulais fuir, mais la foule te retient sans cesse dans ses filets, te rattrape, tu recommences à paniquer, tu n'en peux plus. Quand soudain, la pluie est tombée. Les gouttes avaient chassé la foule pour mieux tomber sur les pavés, et d'un coup, tu étais seule avec l'eau. La chaleur étouffante s'était dissipée. Les crises et les bruits et les sirènes étaient partis se mettre à l'abri. Il n'y a plus que toi, la pluie, et ton souffle qui ralentit. Soupir. La pluie lave les odeurs de pollution et les saletés de la ville. L'eau ruisselle et reprend ses droits, tandis que toi, tu restes là. Merci Annalise. Merci. Merci. Merci.